on va développer et factoriser à gogo. Recopier et compléter pour que les égalités soient vraies pour toutes les valeurs de x. Autrement dit, qu'on ait des identités. x plus quelque chose au carré égale quelque chose plus 6x plus quelque chose. Ça ressemble étrangement à la formule a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. En identifiant, on constate que x devrait être a, donc ici a carré, x carré. 6x c'est 2ab, le double produit 2AB égale 6X, 2AB égale 6X, et comme on sait que A c'est X, cela fait 2XB égale 6X, A c'est X. Et on constate donc que B devait être 3, 2 fois 3 ça fait 6. Du coup j'ai trouvé B, B égale 3, donc B carré égale 9 quelque chose moins quelque chose au carré égale 4x carré quelque chose plus 25 la formule cette fois-ci c'est a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus B carré. Où est-ce que je peux trouver A carré, ça fait 4x carré. A carré égale 4x carré. Du coup, A égale 2x. 2x, fois 2x, ça fait 4x carré. A égale 2x. Pour le B, je peux creuser ici. B carré égale 25, donc B égale 5. Alors là, ça doit être moins... 2ab, 2, 2ab égale 2 fois a, 2x, fois b, 5, égale 2 fois 2 fois 5, 20, 20x. Donc ici c'est moins 20x. Alors, quelque chose, moins 64, égale parenthèse, 7x moins quelque chose, Ferme la parenthèse, une autre parenthèse, quelque chose plus quelque chose. Beaucoup d'inconnus. À quoi ça ressemble Mon petit doigt me dit que ça devient a carré moins b carré égale a plus b, facteur de a moins b. Ça ressemble vachement bien. Du coup, b carré, c'est qu'à 64, alors, b, 8. b, c'est 8. 8 fois 8, 64. Qu'est-ce que je peux voir encore a, c'est 7x. a, c'est 7x. Du coup, a carré, c'est 7x au carré. 7x au carré égale, attention, 7x fois 7x égale 49x carré. 49x carré. Et voilà, on considère les expressions E égale 4X, facteur de X plus 3, et F égale X carré plus 6X plus 9. On va calculer la valeur de F pour X égale moins 2, ce qu'on écrit F de moins 2. Égale, je remplace donc x par moins 2, moins 2 au carré, plus 6 fois moins 2, plus 9, égal- moins 2 au carré, 4, plus 6 fois moins 2, moins 12, plus 9, 4 plus 9, 13, moins 12, 1. Il demande de calculer la valeur de e pour x égale 0, e de 0, égale, 4 fois 0 fois 0 plus 3. Je n'ai rien fait que remplacer x par 0. 4 fois 0, c'est 0, fois enfin, n'importe quoi, ça fait toujours 0. La TI 92+, écrit comme ça le 0, et ça me fait plaisir de vous réécrire pour vous 0 avec un petit point dedans. Puis, il faut calculer E pour x égale moins 3 sur 7. Donc E de moins 3 sur 7, hein. Vous voyez la liaison avec le chapitre fonction. On cherche, autrement dit, l'image de moins 3 sur 7 à travers la fonction E. Là, c'est 4 fois x. C'est moins 3 sur 7. Fois moins 3 sur 7 plus 3. Égal. 4 fois moins 3 sur 7. Multiplication. 4 fois moins 3. Moins 12 sur 7 fois même dénominateur, multiplions par 7, moins 3 sur 7 plus 21 sur 7 est égal moins 12 sur 7 fois moins 3 plus 21 18 sur 7 égal moins 7 fois 7, 49 18 fois 12 on pose comme on n'a pas de calculette, 2 fois c'est 18, 36, 1 fois 18, 18, 6, 1, 2, 216, moins 216 sur 49. Un nombre excellemment beau par rapport à 1. Il demande de vérifier que f serait égal à x plus 3 au carré. f c'est ça. Ça serait égal à ça. Mm -hmm. Évidemment, pour ceux qui appris par cœur, a carré plus 2ab plus b carré est à égal à a plus b au carré. a et b sont respectivement 5x et 3. x carré plus 2 fois x fois 3, 6x, plus b carré, ça fait 9. C'était un jeu d'enfant. Puis il demande de développer E. E égale 4x fois x 4x carré plus 4x fois 3 12x. Ensuite, ensuite pardon, réduire e moins f. Réduire E moins f. E c'est ça. Développer. Là, il y avait E sous forme de facteur. Produit de deux facteurs, 4x et x plus 3 ou si vous voulez, produit de trois facteurs, 4, x et x plus 3. Bon, ça c'est E, moins F, je prends la forme développée, x carré plus 6x plus 9, égale 4x carré plus 12x, j'élimine les parenthèses, je change les signes de chaque terme de la parenthèse, moins x carré, moins 6x, moins 9, Maintenant les termes pareils, 4x carré moins x carré, 3x carré. 12x moins 6x, ça fait plus 6x. Et le moins 9 tout seul ici. Et finalement, il demande de factoriser E plus F. E plus F factorisé. E, c'est ça. Je prends la forme factorisée. Plus F, je choisis la forme factorisée. Égal. Ça s'écrit x plus 3 fois 4x plus x plus 3 fois x plus 3. J'ai mis en évidence, donc constatez ici, j'ai rien fait qu'inverser le, le, le sens des deux facteurs pour mettre en évidence x plus 3 ici et ici de nouveau x plus 3. Donc la formule Ka plus Kb égale à K facteur de A plus B, ce qu'on appelle la distributivité simple, mais dans l'autre sens, c'est la mise en facteur de K. Bon, je vais utiliser cette formule, ce qui nous donne K étant, bien sûr, K étant bien sûr X plus 3 facteur de A plus B. A, c'est ça, et B, c'est ça, 4X plus X plus 3 égal un tout petit peu de nettoyage x plus 3 facteur de 5x plus 3 et c'est fini brevet Paris 2006 il demande de développer et réduire expression d on va développer c'est à dire en utilisant a plus b au carré ça fait a plus 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois 2x fois 3, plus B carré, 3 au carré, plus, ici c'est la double distributivité, on y va, 2x fois 7x, 14x carré, 2x fois moins 2, moins 4x, plus 3 fois 7x, plus 21x, plus 3 fois moins 2, moins 6, égale 4x carré, plus 2 fois 2 fois 3, 12x, plus 9, plus, ceux qui sont là, 14x carré, moins 4x, plus 21x, moins 6, égale, il veut bien sûr réduire au maximum, les termes de second degré, 18x carré. Les termes de premier degré. 12 moins 4, ça fait 8. Plus 21, plus 29. x. 9 moins 6, 3. Et voilà. Premier point. Deuxième point, factoriser. Ah tiens. Il ne veut plus développer et réduire, ils veut factoriser. Ça change de tout au tout. Parce que D. S'écrit 2x plus 3 fois 2x plus 3, plus 2x plus 3 fois 7x moins 2. Et j'ai mis en évidence le facteur commun, c'est-à-dire 2x plus 3, 2x plus 3, facteur 2, 2x plus 3, celui-là, plus 7x moins 2. Égal 2x plus 3, facteur de 9x plus 1. Allez, on accélère. Finalement, il demande de calculer d pour x égale moins 4. Autrement dit, d de moins 4. d de moins 4 égale... Est-ce que je remplace ici Il y a beaucoup de calculs. Ici, forme factorisée, je crois que c'est plus simple. 2 fois moins 4 plus 3 fois 9 fois moins 4, plus 1, ce qui est égal à 2 fois moins 4, moins 8, plus 3, ça fait moins 5, 9 fois moins 4, moins 36, plus 1, moins 35, égale plus 175, moins fois moins plus, 35 fois 5, 35 fois 5. 5 fois 5, 25, 5 fois 3, 15, plus 2, 17. Et le voilà. Brevet dans l'académie Nancy-Mess 2006. On considère l'expression E égale, égale, parenthèse, 3x plus 2 au carré, moins, parenthèse, 5 moins 2x, fois 3x plus 2. Développer et réduire cette expression. E égale, développé, a plus b au carré, a au carré, 9x carré, plus 2ab, 2 fois 3x fois 2, 2 fois 3 fois 2, oui, 12x, merci, plus b au carré, 4, moins. Par esprit de précaution, je préfère, d'ouvrir une parenthèse, de mettre tous les termes de cette double distributivité dedans. Donc le moins qui est là, 5 fois 3x, 15x, 5 fois 2, plus 10, Moins 2x fois 3x, moins 6x carré. Moins 2x fois 2, moins 2x fois plus 2, égale moins 4x. Égale, je copie les trois premiers, copier, coller, si vous voulez. Là, j'ouvre les parenthèses. Combien il y a de moins devant, je change les signes de tous les termes. Il y en a 1, 2, 3, 4 termes. Ça fait moins 15x, moins 10x, plus 6x carré plus 4x, égale les termes en x carré, 9 plus 6, 15x carré, les termes en x, 12 moins 15, moins 3, plus 4, plus 1, x, 4 moins 10, moins 6. Et maintenant, ils veulent qu'on factorise. Allons-y, factorisons. E égale, on reconnaît le facteur commun, 3x plus 2, Facteur de 3x plus 2, moins l'autre, 5 moins 2x, attention, moins ce terme, ce qui est égal, 3x plus 2, facteur de 3x plus 2, j'ouvre les parenthèses, moins 5x plus 2x, j'ai changé les signes, attention, égale 3x plus 2, facteur de, 5 x moins 3. Et finalement, il demande de calculer la valeur de E de cette expression pour x égale moins 2. E de moins 2 égale... E de moins 2, lequel je prends... Allez, prenons la forme développée. Ouais. 15 fois moins 2 carré, plus moins 2, moins 6. Je vais remplacer x par moins 2. Égal, ça fait 15 fois 4... Moins 2, moins 6. 15 soit 4, 60. Moins 2, moins 6, moins 8, égale 52. Et nous voilà. Et notre voyage se finit en Amérique du Sud, 2005. Pour les élèves des collèges français de l'Amérique du Sud, qui ont eu à subir cette épreuve. E égale x carré, moins 4. F égale x plus 2, facteur de 3x plus 1 moins parenthèse x plus 2 facteur de 2x plus 3. Bien. Calculer e pour x égale 0. E de 0. Petit a. E de 0, 0 carré moins 4, moins 4. Puis pour x égale 1. E de 1 égale 1 carré moins 4. 3. Bien. Calculer f pour x égale 0, f de 0, 0 plus 2, ça fait 2, fois 3 fois 0 plus 1, ça fait 1, moins 0 plus 2, ça fait 2, fois 2 fois 0 plus 3, ça fait 3, égale 2 moins 6, égale moins 4. Bien. Petit b... En factorisant E et en factorisant F, prouvez que E égale F. Ça veut dire toute cette affaire serait égale à cette affaire. Incroyable, non Et ça, pour toutes les valeurs de X. Hum, ben oui, parce que E de 0, c'est moins 4. F de 0, c'est moins 4. E de 1, c'est moins 3. On va voir combien ça fait F de 1. F de 1, allons-y. F de 1, 1 plus 2, 3 fois 3 fois 1 plus 1, 4, moins 1 plus 2, 3, fois 2, fois 1 plus 3, 5, attention, 12 moins 8, 12 moins, pardon, 12 moins 15, moins 3, tiens, tiens, tiens. Donc, pour 0, même valeur, pour 1, même valeur, et on verra que pour toutes les valeurs, E égale F, enfin ce qu'ils veulent, hein. si on va factoriser, comment factoriser ça bah, e égale, on reconnaît a carré moins b carré, donc x plus 2, facteur de x moins 2. Pas de problème. Pour f, f égale, je reconnais un facteur commun, c'est x plus 2, d'accord x plus 2, tiens, ça m'arrange, facteur 2, qu'est-ce qui reste 3x plus 1, moins ça, moins 2x moins 3. Moins tout ça, hein, moins 2x et moins 3, égale x plus 2, facteur de 3x moins 2x, ça fait x, 1 moins 3, moins 2. Génial Même expression de E de f, évidemment, E est égal à f pour tout x. Autrement dit, je pourrais dire, E et f, c'est la même chose. E égale F, c'est une identité remarquée en Amérique du Sud en 2005. C'était tout.